Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut rentrer dans la zone assez facilement et surtout aussi comment est-ce qu'on peut y rester. Parfois en tant que sportif, c'est vrai que ça c'est le graal de « Ah, j'ai envie d'atteindre le flow, je veux atteindre ce moment où là, pff, je suis juste là et je suis juste en train de faire ce que j'ai à faire et je ne me pose pas de questions. » Et du coup, ça c'est une question que l'on m'a posée récemment, « Mais Pierre, comment est-ce que je dois faire pour m'y prendre, pour entrer dans la zone ?» Et on va voir ça en deux points aujourd'hui. Déjà le premier point, c'est « Stop » arrête de vouloir entrer dans la zone. Tu vas dire, mais pourquoi Parce que plus tu veux rentrer dans la zone, bah, plus tu t'en éloignes. Pourquoi Parce que le cerveau fait uniquement et fait avec précision et spécifiquement ce que tu lui demandes. Donc si toi, tu veux rentrer dans la zone, et bien, il se passe quoi C'est que tu veux rentrer, mais vouloir, ce n'est pas avoir. Encore une fois, c'est encore un paradoxe. Donc c'est-à-dire que c'est important de ne pas vouloir chercher à rentrer dans la zone. Et pour cela... C'est, on arrive sur le point 2, qui est descendre cette zone de, de son pied d'estal. Comment ça Parce que vu que tu veux rentrer dans la zone, c'est-à-dire que tu perçois que la zone a quelque chose qui te manque, et tu vois pas du coup les inconvénients à ça. Et donc à ce moment-là, ce qu'on avait fait nous avec une, avec une golfeuse, c'était de regarder tous les inconvénients pour elle à rentrer dans la zone. Et du coup, elle commence à voir, elle fait Bah oui, quand je suis dans la zone, au final, bah, je ne progresse pas. Je joue bien à un instant T. Mais je n'apprends rien puisque quand tu es dans la zone généralement tu oublies ce qui s'est passé ou c'est difficile de remodéliser ensuite et de t'en resservir pour t'entraîner et du coup en voyant tous les bénéfices lorsqu'elle n'est pas dans la zone bah oui bah là en fait je suis en train de progresser parce que je m'améliore à mieux placer mes mains euh, je cherche une, une meilleure respiration je cherche le, le meilleur swing le meilleur flow je suis vraiment sur le ressenti de euh, du club contre mes mains et juste en faisant ça elle a vu que quand elle n'était pas dans la zone elle progressait plus que quand elle était dans la zone qui permet de perfer un instant T. Et donc, en voyant ça, paf, en juste en lâchant prise sur le fait que c'est OK de ne pas être dans la zone et c'est ni mieux ni moins bien qu'on peut perfer aussi sans être dans la zone, bah, juste en faisant ça, pff, elle a soufflé. Et en plus de ça, quand tu n'es pas dans la zone, bah, tu peux accéder à quoi à, à ta volonté en fait et à t'entraîner à, bah, par exemple, mentalement encore plus persévérer. Par exemple, pour quelqu'un qui court ou quelqu'un un, un joueur de foot ou peu importe, bah, le fait de ne pas te percevoir dans la zone, ça permet de tester tes ancrages, ça permet de te recentrer sur qui tu es en train de devenir et de dire Ok, je suis, euh, je, suis, je suis excellent, je suis un performer, euh, je suis un gagnant, et de répéter ça en boucle et de voir qu'avec ça, tu peux faire des, des super perfs également et t'arracher, de dépasser alors que tu étais en conscience et du coup d'être hyper fier de toi et de modéliser quelque chose que si, quelques, si plus loin. Bah, T'en as besoin, et eh bien tu pourras le récupérer. Donc voilà, pour rentrer dans la zone, arrête de le vouloir. Et pour arrêter de le vouloir, vois tous les inconvénients à rentrer dans la zone, vois tous les bénéfices si tu ne rentres pas dans la zone, et tu verras que tu n'auras auras plus rien à faire si tu rentres ou si tu ne rentres pas. Tu seras juste toi-même à ce moment-là. Et bizarrement, il tu augmentes les probabilités, probabilités que la zone se déclenche au bon moment. Et ensuite, pour pouvoir y rentrer plus facilement, bah, tu as tout ce qui est, on a déjà mis des vidéos là-dessus sur le l'auto-hypnose, etc. Pour pouvoir, un instant T, si tu te déconnectes, si tu dis, ah tiens, je, je retournerai bien maintenant.